Bonjour tout le monde, euh, bienvenue, bienvenue. On est bienvenue à des Nantes, la première, le premier des affublés euh, des, des quatre affublés qui seront euh, qui seront publiés, enfin qui auront lieu dans les jours à venir. On est très content de, de vous recevoir. C'est un peu spécial, un peu bizarre. On a, il y aura peut-être des petits couacs parce que c'est c'est en ligne, et c'est pas du tout euh, le format qu'on a l'habitude de. De de, de de pratiquer évidemment euh, on est un peu déçu parce que c'est pas sur place et euh, et voilà on avait bien bossé pendant plusieurs semaines avant pour pour pour préparer cet événement chez Akeneo mais nous on est quand même chez Akeneo tous les quatre c'est-à-dire bon, je vous présenterai tout à l'heure Romain Romain Carlos et donc moi-même Kevin qui organisons l'événement euh, et sans plus attendre, je vais vous présenter vite fait la FUP. Donc la FUP aujourd'hui a 20 ans, euh, donc 5 ans de moins que PHP. Et la FUP, c'est une, une association qui sert à promouvoir le langage PHP et son écosystème. C'est aujourd'hui déjà plus de 600 membres. Alors membres, ça veut dire que c'est des, des, des gens qui payent pour être membres de l'association. C'est aussi un bureau, un conseil d'administration... Et qui bosse toute l'année d'arrache-pied pour organiser des événements comme le forum et puis donc les AFUB Day depuis maintenant deux ans. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est partage de connaissances. C'est aussi un barrette, baromètre des salaires qui est publié aussi tous les ans. C'est de la veille technique. Les membres de, de l'AFUB peuvent souscrire à une newsletter de veille qui est envoyée toutes les semaines. Et c'est une communauté dynamique à travers les antennes. Donc euh, aujourd'hui, Nantes, mais demain, il y a, non, je j'ai plus les dates en tête, mais il y a donc aussi Lille, Lyon et, et Tours qui feront leur afflux en ligne. Et après, bah, toutes ces, ces différentes ces différentes antennes organisent bah, les, des meet-up de manière euh, plus ou moins régulière. Donc n'hésitez pas à devenir membre, à adhérer et profiter des nombreux avantages. Que je n'ai plus, je ne les ai plus en tête ces avantages d'ailleurs, mais euh, si, il y a, d'ailleurs il, il y a un shop qui a été ouvert, un, un online shop qui a été ouvert il n'y a pas longtemps, vous pouvez acheter des, des petits éléphants de mémoire, des t-shirts, etc. Et puis c'est aussi un geste solidaire, c'est pour soutenir une association qui représente le langage avec lequel nous travaillons euh, tous les jours, en tout cas pour la plupart d'entre nous. <coughs> Et c'est évidemment aussi soutenir les, les actions locales, donc les meet-ups, les APRO-PHP de votre région, et mine de rien. Donc il y a le bureau qui travaille toute l'année et après donc les antennes, chaque, chaque antenne a aussi ses représentants et nous aussi on passe pas mal de temps à, à, à s'occuper de vous au final. Euh, le planning du jour, donc euh, vous avez dû le, le, le voir et peut-être le recevoir, je vous le rappelle ici vite fait. Donc euh, Il y aura l'intro de Benjamin, un sponsor de Benjamin Casseron à, à suivre. Ensuite, Fred nous présentera les structures de données. Patrice, euh, ce sera sur mon email devient dynamique. Mutation testing euh, par Julien. Hervé euh, parlera de l'approche Green IT, et accessibilité. Là, il y aura une, la pause du midi. Alors, il y, a, il y a aussi une pause, une petite pause le matin, une petite pause après-midi. Mais ensuite, on a la pause déjeuner. Et cet après-midi, on va reprendre avec euh, Jérôme Vasseur qui va nous parler d'utilisation de, de, de, de, de, avancée de PHP. Grégory euh, reviendra trois ans après sur une, la suite de la présentation qu'il avait faite à l'AFUP. Euh, euh, la Fubday. la Fubday, non, c'était pas la Fubday à l'époque, c'était la Fub... c'était le tour, la Fubtour il me semble. Donc euh, bref, il va nous revenir sur comment synchroniser ses... facilement ces applications. Vincent, l'amour en héritage, David, outils de... outil pour six statiques modernes. Et enfin, Cécile nous présentera le Pair Recruiting et on aura une petite keynote de fermeture à la suite pour clôturer la journée. Un événement comme, comme aujourd'hui, c'est évidemment possible. Ce n'est évidemment possible que grâce à, au soutien des sponsors. Donc euh, aujourd'hui, on est vraiment super content de, de vous présenter les sponsors de l'année pour cette édition. Donc les Tilleul et euh, Vanois, ce sont les sponsors nationaux qui vont être qui sponsorisent l'ensemble des événements, des, des conférences à Fudé de, de l'année. Euh, et en, en ch chacun des chacun des, des des, des événements à ces, à ces sponsors locaux. Donc euh, nous à Nantes, c'est gens de confiance, externatique, klaxoon et follow. Donc un grand, grand merci à eux. Vraiment, sans, sans eux, on ne pourrait pas avancer. L'équipe d'Orga, euh, donc on est là pour vous aider. Il y a Romain G, alias, enfin Romain Gauthier alias G, Romain M pour Monceau, Carlos et moi-même Kevin. Et je, petit rappel, l'événement est soumis au code de conduite de la FUP, que je n'ai pas, pas inclus le lien, mais vous le trouvez facilement. En gros, il faut être sympa. On sait tous, vous pouvez nous reconnaître, si vous avez besoin d'aide, on a tous ce petit, ce petit avatar de, avec un grand M. Tous les quatre, c'est parce qu'on est les modérateurs. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement, enfin vous nous repérez plus rapidement comme ça. Euh, comme tous les événements euh, à FUP en général on a, on a aussi notre, même si là c'est une version spéciale puisque c'est en ligne, mais on a quand même configuré le, le, le, le join-in pour l'événement donc n'hésitez pas, je vous laisse rapidement prendre le petit QR code si c'est si ça sert à quelque chose euh, comme, comme d'habitude les, les les speakers sont très friands de retour donc euh, n'hésitez pas à, à mettre vos commentaires euh, une fois les, les conférences euh, terminées. Voilà, c'était très rapide. Merci beaucoup de votre attention. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas trop de couacs. C'est nouveau pour nous. On est donc déçus que ce ne soit pas sur place, mais on est à la fois super content puisqu'on attendait, euh, je crois, 60 personnes. C'était notre jauge max qu'on avait atteinte pour euh, l'événement présentiel. Et finalement, on sera en ligne, mais avec euh, quasiment 300 personnes d'inscrits. Donc, c'est vraiment génial. Euh, N'hésitez pas à tweeter, hashtag AFUBDAY, euh, et puis les, les, les comptes officiels de la FUP et de la FUTNOT. Euh, donc, euh, amusez-vous bien, profitez bien de ces super euh, présentations et de cette journée, et puis euh, je laisse la main à Benjamin Casseron d'Externatic. Benjamin, c'est à toi. Oui. Ça fonctionne Ça a l'air pas mal. Bonjour. On te voit, bonjour. Euh, bah, ravi d'être euh, là pour cette première pour moi également. Euh, J'espère que vous êtes bien, vous êtes bien réveillés. Euh, L'objectif de, de, de mon intervention, c'est de vous parler un petit peu d'externatique, mais surtout de vous présenter quelques enseignements sur euh, euh, le baromètre des salaires qu'on vient d'éditer. Hein, et puis, vous donner aussi notre, notre point de vue en tant que recruteur sur euh, l'évolution du marché de, du du recrutement sur les métiers bah, PHP qui vont nous intéresser aujourd'hui, donc j'ai fait un focus là-dessus. Elle pour vous réveiller un petit peu, je vais vous balancer un... Présent... enfin, le... une petite vidéo qui présente externatique en quelques mots, comme ça après j'arrêterai d'en parler. C'est parti. Ah. Et puis, je vais basculer en mode partage d'écran. Intégralité de l'écran. Tac. Partager. Est-ce que ça fonctionne pour vous Vous voyez l'écran Oui. Tac. J'espère. Yes. Ok, c'est parti. Bon, du coup, euh, le... Donc, ouais. Donc pour me présenter rapidement, donc moi je suis un, un des associés euh, d'Externatic. Euh, euh, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que je travaille dans le, dans le secteur du, euh, du recrutement IT. parce qu'avant de rejoindre Externatic, j'avais monté une start-up qui s'appelait Key Skills. Pour ceux qui étaient euh, sur l'écosystème Nantais euh, en 2012-2013, c'était nous qui avions monté le. Euh, le, le dev party at Nantes, le premier dev party euh, avec pas mal d'assos, pas mal de meet-up, voilà je suis papa, euh, j'avais mis une fois j'avais mis euh, euh, et accessoirement euh, je suis papa de deux, deux enfants après je me suis dit que si ma femme voyait ça elle serait pas très contente donc euh, et surtout je suis papa de deux enfants et euh, j'aime bien le sport en général surtout l'escalade et, euh, et je suis originaire de Poitiers donc j'avais quand on, parle Poitiers, on, quand on pense Poitiers, on pense euh, Vache et Futuroscope, et j'ai trouvé une photo qui a résumé bien ça. Enfin euh, ouais, Externative, bon, c'est plus de 300 recrutements sur 2019. Donc, ben, pour, euh, pour faire des recrutements, ben, on voit plein de candidats. Du coup, ça nous permet de récupérer des données, puis ça nous permet de faire un baromètre des salaires. Je vais vous en parler juste après. Euh, je voulais juste vous parler également d'une campagne qu'on a lancée qui s'appelle « Les joies des ESN euh, » sur Twitter et, et LinkedIn. On, on l'ouvre en mode collaboratif. L'objectif, c'est euh, bah, de, de jouer du monde des ESN, de jouer du monde des entreprises en général, et même de, de rigoler des, des pratiques de certains recruteurs. Euh, voilà, N'hésitez pas à participer à ce, à ce document. Vous, vous l'aurez sur bit.ly euh, slash les joies des ESN. Euh, je, vais je vais refaire un article de blog sur le sujet aussi, comme ça vous pourrez. Euh, et voilà, on se, se fait des, des petits délires avec des gifs et, et des choses qui, euh, qui nous font marrer sur, sur le monde de, de l'entreprise en général. Euh, donc, sur le baromètre des salaires qu'on vient, de, qu vient de publier la semaine dernière, c'est vraiment tout neuf, tout récent. Euh, on a rencontré sur l'année euh, dernière quasi, euh, quasi 2000 candidats. Euh, ce qui est important sur, sur les rémunérations qui vont, qui vont vous être présentées, euh, c'est que c'est des rémunérations brutes annuelles. On n'intègre pas tout ce qui est euh, intéressement, participation, avantages sociaux, etc. Et c'est, euh, mine de rien, la cinquième édition, donc ce qui nous permet d'avoir un, un beau recul aussi sur, euh, sur les chiffres. Euh, voilà, bah, que dire donc nous, ce qui va nous intéresser, je pense, enfin ce qui va vous intéresser, euh, alors pour information, c'est tout accessible sur notre blog, je vous remettrai le lien après. Euh, mais euh, ce qui va vous intéresser, c'est les, euh, les rémunérations, je pense plutôt orienter euh, un G Développement et puis euh, expert slash lead. Euh, les enseignements de l'année, c'est globalement, on a, on, on a vu une augmentation des, des, des rémunérations, mais pas aussi importante que sur les années d'avant. Euh, autre renseignement sur un jeune ingénieur qui va sortir, euh, sortir d'école on est souvent autour de 35 en salaire, euh, salaire d'embauche ça, ça va peut-être changer avec cette, cette crise Covid, j'en parle juste après et euh, l'autre renseignement qu'on qu a identifié, c'est euh, euh, au bout de quelques années d'expérience style au bout de 5-6 ans d'XP un profil qui va avoir un un niveau Bac plus 2-3 euh, va finalement rattraper les rémunérations d'un ingénieur. Euh, donc, il n'est pas rare d'avoir des... Enfin, en gros, globalement, ce l'enseignement, c'est euh, euh, au bout de quelques années d'expérience, le, le niveau de diplôme est gommé. Euh, voilà. je, je vous laisserai le... Enfin, vous, vous pourrez euh, avoir accès à tout, les, tout le détail des... Des, des éléments globalement euh, nous ce qu'on a vu c'est qu'il y a quand même une augmentation de 20% des rémunérations de, en, sur les métiers du développement en 4 ans euh, mais voilà on s'attend enfin, euh, on identifie un ralentissement de cette, de cette augmentation euh, tout simplement parce que la crise Covid a, a impacte largement le, le recrutement donc il euh, y a les plus gros acteurs en termes de recrutement restent les ESN. Euh, c'est les, euh, les plus gros employeurs et les plus gros recruteurs. Euh, si ces sociétés-là euh, vont mal et commencent à tousser, bah forcément, ça impacte euh, tout, euh, tout le marché. Euh, et c'est le cas. Hein. Il y a un gros ralentissement. On entend parler de quasi 50% d'intercontrats actuellement donc c'est loin d'être négligeable l'intercontrat, on ne l'a pas dans toutes les ESN, mais voilà. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que finalement, est, cet état de marché ne va pas entraîner une baisse des salaires, mais d'un autre côté, on a quand même des nouveaux acteurs, ce que j'appelle des nouveaux acteurs, c'est des boîtes qui vont s'implanter en local, on en voit tous les jours, qui viennent s'implanter sur, sur Nantes, euh, des créations d'entreprises, des entreprises qui vont lever des fonds et euh, qui peuvent jouer le, le jeu de l'attraction par la rémunération, donc ce qui entraîne aussi une, une augmentation de salaire. Le, le volume fait que les ESN, étant plus nombreuses et impactant plus la, le marché du, du recrutement, euh, on pense que la, les rémunérations globalement vont, vont soit stagner, vont diminuer un petit peu cette année. Euh, petit, petite info rapide, je me suis amusé sur LinkedIn à, à voir un peu les volumes. Enfin, en fait, ce n'est pas une étude très, très quali euh, dans le sens où euh, j'ai pris tous les profils sur LinkedIn qui, la, qui mettaient en avant la compétence PHP, JavaScript, Java, euh, etc., etc. Et c'était pour vous montrer que sur Nantes, euh, PHP était dans le top 3 des, des technologies euh, les plus mises en avant sur les profils de LinkedIn. Et euh, voilà, tendance sur PHP, bah, du coup, le, le framework qui est le sur la partie applicative, le framework qui, est la, qui, est le, qui reste numéro un, euh, bah, c'est Symfony. Euh, la Ravel, encore peu de, euh, peu de, peu de devs mettent en avant cette technologie-là, même si on sait que c'est très proche de Symfony. Mais on, nous, en tant que recruteurs, on voit une montée des demandes. Et puis, bah, après, il y a tous les frameworks qui sont à la marge, type. Euh, type Slim, euh, Falcode, Code, code, code et compagnie. Donc, c'est euh, des, des frameworks qu'on entend, enfin, nous, qu'on voit très peu passer, en tout cas. Et enfin, il y a tout ce qui est, tout ce qui est lié aux agences. Donc, c'est vraiment un monde à part avec du CMS, Drupal, Magento, euh, avec beaucoup de monde. Mais euh, en, donc, il y a beaucoup de monde qui mettent en avant ces, ces compétences-là, mais c'est difficile sur, euh, sur LinkedIn d'identifier euh, plus finement les... Les, euh, les utilisateurs de ces CMS des, des, des vrais développeurs. Et voilà, puis après, d'un point de vue micro, enfin, micro euh, il y avait, euh, on a vu que les compétences DevOps, euh, Cloud, euh, DevSecOps, tout ce qui est lié à la sécurité, à l'architecture, au microservice, et puis aussi ces, ces compétences qui vont être euh, en, en full stack, donc euh, intégrées, enfin, euh, euh, pouvoir intervenir aussi bien sur le bac que le front euh, vont vraiment valoriser les profils. Quoi. Voilà, donc plus de détails sur toute cette étude sur euh, bit.ly, enfin, euh, slash euh, étude externatique 20 ou directement sur externatique.fr. J'ai mis un lien dans la barre de menu. j'arrête de partager mon écran, parce que ça fait n'importe quoi. Est-ce que c'est euh, est bon pour vous? Super, merci beaucoup. Yes. Euh, merci beaucoup, Benjamin. Est-ce qu'il y a des questions? On peut regarder. Il y a Jacques Pira qui demande SPIP, est-ce que tu as entendu parler SPIP? Tu connais? Non. Ouais, c'est très, très vieux. Donc, euh, ça ne m'étonne pas. C'était un des premiers CMS euh, PHP et il était implémenté de mémoire par des Français. C'est euh, une euh, merveille, ouais. à priori. Appara ouais. ah, oui, bah, moi, je n'ai jamais <rire> testé. Je me souviens qu'il avait. Euh, il avait bien percé en France, en tout cas. Merci beaucoup. Euh... Salut, passez une super journée. Amusez-vous bien. Ouais. Salut Benjamin, à bientôt. Salut.